To vote and decide themselves. Je suis pour un printemps européen. Cette semaine, je vous emmène à la rencontre de nos personnages espagnols. Tout d'abord, notre personnage politique, Dario Castanier. Il a 28 ans et c'est un pirate catalan. Il croit énormément dans le fonctionnement horizontal des partis politiques, avec tous les débats et le temps que cela implique. Notre personnage de la société civile, quant à lui, s'appelle Luis Cerejo. Il a 27 ans et il est le président de CLEUP, l'association de défense des étudiants des universités publiques espagnoles. Il estime qu'il est temps pour les jeunes de se battre pour leurs droits et d'influencer le débat politique au niveau européen. Une sorte de lobbyiste si vous voulez. Bonne semaine et bon visionnage avec Spring